Bonjour Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante que j'aime particulièrement. Je les aime toutes, mais j'ai mes petites préférées quand même. Celle-là, on va l'appeler l'ail des croqueurs d'herbes sauvages. Vous allez voir, donc je vais vous parler de l'ail des ours. Pour reconnaître l'ail des ours, L'ail des ours se reconnaît assez facilement et on peut aussi se tromper avec deux plantes toxiques, le muguet et l'arôme, euh, l'arôme italien, ou, enfin, peu importe, mais il y a deux sortes d'arômes qui se ressemblent énormément. Donc il est très important de bien reconnaître l'ail des ours et de le différencier du muguet et des arômes, on va dire. Donc pour le différencier de, des arômes, vous allez observer les nervures. Donc les nervures parallèles pour l'ail et les arômes nervures, ce qu'on appelle pénées, c'est-à-dire une nervure centrale et des nervures secondaires qui démarrent de cette nervure centrale. Donc ça c'est pour bien différencier les deux et pour la différencier du muguet qui pousse exactement dans les mêmes endroits, quasi au même moment, au même moment pour l'arôme, le muguet c'est un peu plus tard, mais avec les fluctuations climatiques, on n'est pas à l'abri qu'il ne pousse pas au, au même moment. Donc pour différencier le muguet de l'ail des ours, vous allez observer, alors des choses qui sont plus, plus fines, c'est pour ça que je, je la réserve pour des, des personnes qui sont déjà connaisseurs des plantes sauvages, qui ont déjà fait leur œil. C'est une histoire de finesse de la feuille, de couleur de feuilles légèrement différentes, de, de façon dont elle sort de terre. L'ail des ours en ce moment, là elle, elle, elle, est tout, elle est toute jeune on peut la voir encore enroulée sur elle-même, mais vers l'arrière. C'est-à-dire que elle va s'étaler, donc enroulée vers l'arrière, elle va s'étaler comme ça, l'ail des ours. Alors que le muguet, hein, là c'est la face avant, le muguet, en fait, est enroulé sur lui-même et s'ouvre comme ça. Donc ça, c'est deux façons de s'ouvrir différentes entre le muguet et l'ail. Vous avez aussi... Une autre façon de, de les distinguer, c'est le muguet fait deux feuilles. On, on connaît assez, euh, les, les petits bouquets de muguet qu'on qu vous vend au 1er mai avec deux feuilles comme ça. Là, il n'y en a qu'une. Donc c'est une autre façon de les distinguer. Et la dernière façon qui est plus délicate, c'est la, la tige de, de la feuille pour le muguet qui est très rond. Hein, pareil, on a, on a, au 1er mai souvent on a ce petit bouquet de, de muguet, donc on se souviendra, on observera une tige ronde alors que la, la tige, de, le pétiole de la feuille, la tige de la feuille d'ail est en fait légèrement ce que j'appelle ailé, c'est à dire qu'il reste un tout petit bout de feuille qui va suivre la tige. Donc on voit que c'est plein de, de petits détails euh, qui, sont, euh, qui sont très importants d'observer. Souvent, on parle de, du parfum de l'ail. Alors, c'est vrai que le parfum, il est là, il est, il est, il est net. Le, la problématique, c'est que le parfum de l'ail, en fait, on peut le, le sentir sur les doigts très rapidement. Donc, on peut très bien récolter une feuille de muguet, une feuille d'arôme et avoir le parfum d'ail sur les doigts et en fait quand on sent pour tester ben on sent l'odeur qu'il y aurait sur nos doigts. Donc la description de, euh, de l'ail. Donc on a une feuille longue, lancéolée, les nervures parallèles, c'est-à-dire elles démarrent toutes de la base et elles vont toutes au sommet de la feuille, une feuille fine. La fleur va pousser par deux, euh, oui, par devant la, la feuille d'ail des ours. En général, euh, les feuilles d'ail des ours, moi, toutes celles que j'ai pu observer, elles sont toutes seules. Il n'y a, y a pas deux feuilles d'ail des ours. Si ça peut arriver, ça doit être assez rare. Je n'ai pas souvent observé. Et donc la, la, feuille, la fleur pardon, euh, pousse par devant et fait plein de petites euh, fleurs. C'est un petit bouquet de fleurs. Comme un parapluie de forme ronde avec des fleurs blanches en étoile. Pour les usages alors culinaires de l'ail des ours, on peut l'utiliser toute l'année. C'est c'est une récolte qu'on va faire entre le alors mi-février. Depuis deux ans, ça démarre mi-février. C'est extrêmement tôt normalement. On, on commençait. Traditionnellement, en avril, à récolter l'ail des ours, que ça commence en mi-février, c'est absolument exceptionnel. Mais bon, on va suivre la nature, enfin ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, de mi-février jusqu'au mois de juin, voilà, c'est une période de, on va dire, entre deux et trois mois, donc qui va se décaler. Hein, si ça commence mi-février, forcément, ça sera s'arrêtera beaucoup plus tôt. Vous avez plein de manières de l'utiliser, la première que j'aime beaucoup c'est en salade, quelques petites, quelques petites feuilles en salade. Une autre façon ça, ça va être un pesto, alors là on va mettre en graines oléagineuses, on va plutôt choisir des amandes puisque les feuilles ont un goût d'ail très prononcé, se digère beaucoup plus facilement que l'ail euh, de maison classique. pour les intérêts nutritionnels de l'ail plantes sauvages, donc bourrées de minéraux bourrées de vitamine C et toujours plein de protéines végétales assimilables les, toutes les, tous les végétaux contiennent des protéines toutes toute cellules est formées par des protéines donc forcément elle a, elle a des protéines en elle et ce sont des protéines qui contiennent tous les acides aminés essentiels pour euh, leur euh, bonne assimilation du corps, donc protéines assimilables. Donc, pour le pesto, on va utiliser des feuilles d'ail, des, des amandes, du, du sel, du poivre et un peu d'huile pour euh, allonger tout ça et faire un mélange homogène. Vous ne broyez pas trop fort, pas trop longtemps, euh, ça abîme les, les cellules végétales, ça oxyde, c'est moins bon. Et voilà pour cette belle plante